Vois tes yeux de petite fille, il ne comprend pas bien leurs mots. Oh, tu vois tous ces yeux qui brillent, et moi allongé sur le dos. Ton t'a dit de m'embrasser. Pour notre dernier au revoir Tu sais j'ai senti ton baiser Il me réchauffe encore quelques soirs J'aurais tellement voulu mentir Me relever d'un coup juste pour te faire rire tu sais que t'as pas eu peur, tu sais que c'est pour de faux C'est vrai je suis blagueur, peut-être trop Avoir tout le monde qui pleure, tu prends tout ça de haut C'est peut-être mieux d'ailleurs, à cinq ans c'est beaucoup trop tôt te plaît, ne garde en mémoire Que les souvenirs de mon vivant Oublie les noms, et les trop tard Retiens les oui, les maintenant Tu sais, j'ai suivi ton parcours A tes auditions, j'y étais. T'as bien grandi depuis ce jour. De mon décollage vers l'après. J'aurais tellement voulu mentir. Me relever d'un coup, juste te...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 Alors je ne peux que te dire Laisse-toi guider par tes rêves Et va jusqu'au bout Je sais que tu n'as plus peur Que tu fais ce qu'il faut Va chercher ton bonheur Va jusqu'au bout Tout au fond de ton cœur J'y ai semé les mots quand ça sent à l'heure, je crois depuis là haut.